Quelle solution de paiement en ligne choisir pour mon site marchand Selon la Fédération d'e-commerce e et de la vente à distance, 17 400 sites marchands ont été créés en France en 2020. Dans le même temps, le secteur a enregistré 1,8 milliard de transactions, soit une hausse annuelle de 5,8%. Je suis Arnaud, chargé d'affaires entreprise chez Société Générale. Je vais répondre à vos questions sur les solutions d'encaissement en ligne pour votre activité e-commerce. Comment choisir sa solution de paiement en ligne Plusieurs critères méritent votre attention. La sécurisation des paiements, le montant des frais d'installation, l'abonnement à la solution de paiement en ligne, la commission sur les transactions, le coût de l'assistance technique et les services de gestion proposés en back-office. Quelles solutions propose Société Générale pour encaisser les paiements en ligne Société Générale propose deux solutions d'encaissement en ligne, SogenActif et SOG Commerce. Elles comprennent des services et options à ajouter selon vos besoins. Vous pouvez proposer à vos clients de nombreux moyens de paiement et l'accès à une page de paiement en ligne qui s'adapte à l'utilisation sur ordinateur, tablette et smartphone. Avec SogenActif et SogéCommerce, Commerce, vous disposez également de fonctionnalités pour gérer votre activité. Suivre chaque transaction en temps réel, recevoir un reporting quotidien par email. Simplifiez votre comptabilité grâce aux journaux de rapprochement, personnalisez vos pages de paiement selon vos besoins. Grâce au simulateur présents sur notre site entreprise, vous pouvez déterminer quelle solution vous correspond. Ces solutions de paiement en ligne sont-elles sécurisées Les solutions Sogenactif et Soge sont conformes aux exigences des réseaux cartes bancaires Visa et Mastercard. Elles assurent ainsi une sécurisation des paiements pour vous et vos clients grâce notamment à l'intégration du protocole 3D Secure. Ce protocole permet d'authentifier le porteur de la carte avant la fin de la transaction et ainsi de limiter les fraudes. Vous pouvez aussi accéder à une gestion des risques sur mesure avec plus de 80 critères paramétrables pour lutter contre le risque de fraude et d'impayés. Comment intégrer une solution de paiement en ligne sur mon site internet Ces solutions ont été conçues en mode plug and play. Elles s'intègrent facilement et rapidement à votre site internet même si celui-ci est en cours de construction. Société Générale s'occupe à la fois de la mise en place de cet outil de paiement et de l'assistance technique. Quels moyens de paiement en ligne ces solutions acceptent-elles Notre plateforme est compatible avec les nombreux moyens de paiement classiques de vos clients, cartes bancaires, Visa, Mastercard. Vous pouvez aussi leur proposer de régler leurs achats via un portefeuille électronique comme Paylib ou Apple Pay. Il est enfin possible d'élargir les moyens de paiement au réseau American Express, CTLM, Accor, Paypal, au prélèvement SEPA, au e vacances, et bien d'autres entrées. Vous trouverez la liste complète des moyens de paiement acceptés sur le site Société Générale. Comment faire en cas d'incident technique sur ma plateforme de paiement Aucun problème, vous bénéficiez d'une assistance technique joignable par mail ou téléphone du lundi au vendredi de 9h à 18h. Combien coûtent ces solutions de paiement en ligne Chez Société Générale, le raccordement de l'outil à votre site de vente en ligne vous coûtera 300 euros hors-taxe. Il vous restera à régler un abonnement mensuel de 31 euros hors-taxe pour ce Sojet actif et 32 euros hors-taxe pour ce Sojet Commerce. La banque prélève aussi une commission pour chaque paiement par carte. N'hésitez pas à en parler avec votre conseiller. Nous arrivons à la fin de notre vidéo. J'espère que ces quelques minutes vous auront permis d'avoir les idées plus claires sur les solutions d'encaissement en ligne. Rendez-vous la semaine prochaine pour aborder un nouveau sujet et répondre à vos questions.